Bien il sont pas dans la prière. Alingami, Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon et tendre Père Céleste. Nous nous inclinons devant la grandeur de ta puissance pour te dire merci. Nous te remercions pour ton aide et ton assistance. Nous te remercions, bon Père Céleste, de ce que tu as fait pour l'un ou l'autre de tes enfants. Tu nous as épargné à beaucoup de dangers et tu as fait de nous tes enfants dans ta maison. Nous te remercions immensement mon Père Céleste et ce que tu feras encore pour nous pour les jours à venir. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour a voulu se sacrifier pour nous, pour nos torts, et qui est souvent notre défenseur. Et nous remercions le Saint-Esprit qui a toujours été notre conservateur. Et nous a franchi, qui nous a franchis d'une vérité à l'autre. Et qui nous assiste quand nous sommes parfois dans les moments de tourment. Père d'amour, Père miséricordieux, tu es tout pour nous. Tu n'es pas seulement un Dieu pour nous, mais tu es notre Père. Accepte la prière de tes enfants, bon Père d'amour. Que ça monte vers ton trône. Accepte, mon Père, de pouvoir aux besoins de tes enfants. Pour voir, mon Père, céleste, à tous ce dont ils ont besoin. Nous prions pour ton œuvre. Et aussi, nous prions pour les grands investissements qui sont dans l'au-delà. Que ces âmes de l'au-delà soient venus, mon Père d'Amour. Nous prions aussi pour ceux qui ont des soucis de santé. Et aussi nous prions pour ceux qui pleurent en silence. Mon Père d'Amour, accepte de venir notre jeunesse. Nos choristes et tous les instructeurs de, de ta maison, nous avons hâte de nous retrouver ensemble à ta maison. Accepte de venir ce pays, mon père, et les autorités. Faites que la paix règne partout et que ton œuvre reprenne comme, comme d'habitude accepte de nous vivre en une propre communion de spirit avec notre apôtre d'Issec ainsi que notre apôtre patriarche ainsi que tous les apôtres et tous les ministres de, de, de, de Dieu. Toi qui sont dans la profondeur de nos âmes, tu sais qu'est-ce qu'il faut pour chacun d'entre nous. Porte-nous sur tes ailes pour que personne ne tombe. Fais plus au mieux que nous pouvons exprimer en parole Nous ainsi nous te le demandons en toute humilité au nom de Jésus Amen Amen. Bien frères et sœurs en Christ Pour ce jour nous avons les textes tirés des actes des apôtres nous allons lire le chapitre 8, le verset 18 à 19. Il est décrit Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant Accorde-moi aussi ces pouvoirs afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Jusque là, prenez place Il y a un Sœur en Christ, chers invités, notre Père Céleste a permis que nous nous retrouvions encore ici dans sa maison. Certes que on a tendance à croire que la maison est vide. Solo, que la maison est vide. Il n'y a pas de gens, ça peut être vrai, mais je peux vous rassurer que la salle n'est pas vide. Cette salle est pleine d'amour, elle est pleine de joie et elle est pleine de la grâce de notre Père Céleste. Dieu veut se tourner vers nous pour nous parler. Ceci pousse à penser à ce qu'avait dit notre apôtre patriarche il y a de cela deux mois passés. Lorsqu'il disait que l'Éternel ne s'adresse pas à un groupe de croyants ni à son peuple mais il s'adresse à chacun d'entre nous, il s'adresse à chaque enfant dans sa situation personnelle, il s'adresse même à celui qui s'endort dans sa vie de foi, certes on peut croire et avoir l'impression que c'est toujours la même chose. Même histoire, il n'y a rien de nouveau, même histoire il n'y a rien de nouveau, tout passe, tout ne change, même personne, même musique, et penser de la sorte bien aimé dans le Seigneur. C'est plongé lentement dans le sommeil. Ne nous endormons pas. Que la parole de notre Père Céleste nous réveille davantage. Qu'aucun qu aucun notre esprit ne vienne nous déranger. Qu'aucune pensée ne flaire notre esprit. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons de lire le texte. Les questions de Simon et du don du Saint-Esprit. Pour la petite histoire. Simon s'est donné pour un personnage important en Samarie à cause de la magie qu'il a exercée il a attiré beaucoup de foules et il était apparemment vénéré par le peuple mais lorsque Philippe a commencé à prêcher c'est ce qui concerne le roi de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Les partisans de Simon, tant les hommes que les femmes, ont cru et se sont fait baptiser. Et plus tard, Simon a aussi cru et il s'est aussi baptisé. Et il ne quittait plus Philippe. Et quand les apôtres qui étaient en Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils dépêchèrent Pierre et Jean. Et une fois arrivés en Samarie, ils ont procédé à l'impression de main pour que ceux qui avaient cru et ceux qui avaient été baptisés reçusent le Saint-Esprit. Et Simon, ayant vu d'où les textes de ces jours, de, ce, de ce jour, Vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres. Il s'approcha pour leur offrir de l'argent. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et sans ménagement. Pierre lui a dit Là, nous lisons au verset 20 Que ton âme périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. a que Simon n'avait pas compris que les dons de Dieu ne s'acquéraient pas avec de l'argent. Simon n'avait pas compris que ce sacrement était les dons de Dieu. les dons de Dieu. Ça n'appartenait pas à ceux qui le donnent, ni à ceux qui les reçoivent. C'est le seul Dieu qui en est le Maître. C'est le sacrement qui fortifie notre foi en vue de la communion éternelle avec Dieu. C'est le sacrement fortifie notre foi en vue de la communion éternelle avec Dieu. Et lorsque Pierre a fait ce reproche à Simon, il lui a dit, réponds-toi. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Frères et sœurs, les pensées de nos cœurs, les cœurs, toujours les cœurs les cœurs cherchent toujours à nous faire croire et entendre ce que nous cherchons même si souvent cela n'est pas la vérité toujours chercher à nous convaincre Simon le magicien il avait cru il avait accepté d'être baptisé. Et il ne voulait plus quitter Philippe. Alors, quelle a été sa motivation Donc il cherchait à avoir ses pouvoirs pour dominer, accourcir les autres. Il voulait augmenter sa notoriété. Frères et sœurs, Lorsqu'il dit, priez, vous faut même le Seigneur pour moi. On peut se poser la question. a t il réellement cru en Christ comme son sauveur personnel A-t-il cru en jésus Christ pour abandonner ses mauvaises pratiques, la magie a où a-t-il cru, juste cru au miracle de l'enfant de Dieu Cette question peut nous être retournée. Mais nous avions cru. Nous nous sommes fait baptiser. Nous avons accepté de recevoir les dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'avions-nous réellement cru à Jésus-Christ comme notre sauveur personnel En nous dépouillant du vieil homme, du, du, du vieil Adam. Oui. Ou avions-nous juste cru aux actes et entré au salut Lorsque Simon dit, priez-vous-même le Seigneur pour moi. Est-ce l'esprit de Simon le magicien Ou c'est l'esprit du fort converti C'est là toute la question. Nous aussi, avions-nous cru réellement à Jésus-Christ comme notre sauveur que faisons-nous de ces dons que nous avons reçus? Est-ce que nous sommes convaincus réellement que ces dons fortifient notre foi pour que nous vivions éternellement avec notre Père Céleste? Est-ce que nous sommes Sommes-nous aussi des faux convertis, n'ayant pas compris l'essentiel de ce que nous avons, en quoi nous avons cru? Parce que les faux convertis, frères et sœurs, ce sont des loups ravisseurs ayant des habits de d'ébrébi. Les faux convertis, ce sont des ministres chargés par Satan pour convertir les enfants de Dieu. Les faux convertis, ce sont des frères infiltrés par le diable pour semer des troubles dans des foyers, dans des communautés. Les faux convertis sont aussi ceux qui sèment les doutes dans le cœur des enfants de Dieu. Les faux convertis, ce sont des faux prophètes chargés pour séduire les enfants de Dieu. Au travers de démonstrations spectaculaires, des faux miracles de la magie comme le faisait Simon le magicien. Pour séduire et attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de foules Frères et sœurs, Résistons contre tous ces esprits de séduction. Que personne ne vient vienne nous séduire. Voilà pourquoi il est important d'être baptisé du Saint-Esprit. Et de demeurer dans la présence du Seigneur. En lui demandant sans cesse l'esprit de discernement. L'esprit de Dieu que nous avons reçu par l'imposition de main des apôtres. Cet esprit travaille en nous. Non, dire ce sont pas nos cœurs en étant rebelles à la parole de Dieu. Et accepter de vivre euh, de manière confortable dans les illusions. Chercher à embrasser des fausses doctrines. Sous prétexte que, oui, peu à peu, l'Éternel nous en délivrera. Non. Fausse assurance, bien-aimé. La parole de Dieu est vivante. Elle est une source de la vie éternelle. Il faut y croire et s'y conformer pour être sauvé. La parole de Dieu englobe l'ensemble de la puissance de Dieu. Elle accorde le péché et prépare en vue de la résurrection. N'attendons pas encore à Dieu de faire des grands miracles pour nous. Il en a, il en a, il en a déjà fait de plus grands en envoyant son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel autre grand miracle voudrions-nous qu'il fasse encore pour nous il en a déjà fait des plus grands, bien-aimés dans le Seigneur. Agissons tout simplement conformément à sa parole. Agissons tout simplement en étant conformes à sa volonté. Bien, frères et sœurs en Christ. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Pourquoi parce que nous sommes, nés, nous sommes nés de lui. Nous avons accepté d'être appelés enfants de Dieu. Nous avons accepté de passer par ce sacrement. Cet esprit doit nous raviver encore nos cœurs. Quand nous l'apprenons notre Père, c'est avec conviction. Quand nous l'apprenons notre Père, c'est avec conviction. Réfléchissez un peu, frères et sœurs. Vous êtes euh, propriétaire d'une maison. Vous avez des locataires dans la parcelle. Et quand vous y entrez chez vous, tout le monde vous appelle papa. Même dans les quartiers, on vous salue. Bonjour, papa. Bienvenue, papa. Et vos enfants, à vous, vous appellent aussi papa Quant à la forme, c'est bien. Est-ce que le fond est le même Je ne pense pas. Les... Vos enfants vous appellent papa parce qu'ils sont nés de vous. Les autres peuvent vous appeler papa, ce n'est pas au respect. Et beaucoup de gens appellent Dieu leur Père, c'est par respect. Et nous, nous l'appelons Père par conviction. Il est notre Père. Nous sommes nés de lui. Nous sommes nés de nouveau. Soyons fiers, soyez-en fiers, bien-aimés. Nous devons aussi faire comme ce qu'avait fait Philippe en Samarie. C'est Prêcher la bonne nouvelle. Prêcher l'Évangile de Christ. Et non pas les garder pour nous-mêmes. soit dit en passant, l'Évangile de Christ n'est pas une vieille histoire. C'est une réalité actuelle et qui est toujours valable. Et c'est ainsi que cet évangile est encore prêché aujourd'hui. Et c'est précisément aussi la mission de l'apostolat aujourd'hui. Mettons Christ au centre de notre vie. Quelque part j'ai lu. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Christ n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour notre bien-être éternel. Il a vécu pour nous autres. Il a vécu pour le salut de l'humanité. Que cela plaise ou non aux hommes, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, frères et sœurs. Au début, cette maison est pleine d'amour, de joie et de la grâce de notre Père Céleste. Et Dieu a fait grâce que nous soyons ensemble avec notre apôtre Ejeune Kalala, que nous invitons à nous livrer les pensées de son cœur. S'il vous plaît, la chorale peut nous chanter un cantique. Nous remercions l'Éternel, notre Dieu, de par l'exhortation reçue de cette hôtel de grâce à travers notre apôtre. Et nous avons senti que c'est l'Esprit Saint qui nous a parlé. Et lorsque l'Esprit Saint parle, nous sommes appelés à magasiner et à mettre en pratique. Je me souviens fort bien que lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, ça avait produit pas mal de répercussions. Ces apôtres jadis étaient enfermés à la maison parce qu'ils avaient peur. Et d'ailleurs, le Seigneur avait demandé de rester en attente de l'arrivée de l'Esprit Saint. Là, nous pouvons comprendre qu'ils ne pouvaient rien faire sans l'Esprit Saint. Et qui avaient peur lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint? Écoutez ce qu'ils avaient répondu aux, gens de cette, aux autorités de l'époque. Devions-nous avoir peur de, de vous ou nous devons obéir à Dieu. Bien-aimés à Christ. Si nous sommes dotés de cet Esprit Saint, nous posons-nous la question Ce que nous faisons comme acte C'est une obéissance envers notre Dieu Où nous avons peur des hommes Cependant, les répercussions de l'Esprit Saint doivent doit nous pousser à obéir à la parole de Dieu ça doit prouver notre fidélité à notre grand Dieu. Je suis en train de penser à la rencontre de Paul et Jésus sur le chemin de Damas. La question qui a été posée à Paul était celle-ci. Pourquoi me persécutes-tu Bien-aimé à Christ, aucune fois Saoul n'avait persécuté le Seigneur. Mais il reconnu que chaque fois qu'il faisait le mal aux chrétiens, il le faisait à Christ. Il a fallu que l'esprit se manifeste pour qu'il comprenne que ce qu'il faisait, ce n'était pas bon. Au finish, celui qui était appelé Saoul est appelé Paul. En quoi il pouvait devenir Paul? L'Esprit Saint qui était à lui devait produire les fruits et les fruits que doit produire l'Esprit Saint nous est cité dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 22 à 23. Parmi ces fruits, on parle de l'amour. Voilà cet amour qui a pu naître en Paul. A lieu place de tuer, il allait maintenant pour annoncer l'évangile de Christ. posons nous la question bien-aimée en Christ. Si l'Esprit Saint, le jour des saints scellés, vit en nous. Ceux qui est-ce que ça produit les fruits de l'amour envers nos contemporains Est-ce que ça produit la joie envers nos contemporains C'est pour tout dire tout simplement que les fruits du Saint-Esprit doivent se manifester en nous si l'Esprit vit en nous. Créons de l'espace à l'Esprit Saint pour que les fruits du Saint-Esprit se manifestent. J'ai toujours dit que c'est le passage que l'apôtre Patriarche Fer avait beaucoup plus cité dans beaucoup de ses services vivants. Il nous disait toujours que l'Esprit de Saint vit à nos départs. Les, les jours où nous avons reçu les esprits romains, chapitre 5 au verset 5. Bon, Permettez les à l'Esprit Saint de pouvoir agir en nous, bien aimés en Christ. Et dans le livre de Romains, il est dit, « Ceux qui sont vêtus de l'Esprit Saint sont appelés enfants de Dieu. » avions devrions nous crier pour que l'Esprit Saint puisse y descendre. Ce matin, j'ai lu dans les livres d'Apocalypse que le bon Dieu avait envoyé quatre anges dans les coins de la terre. Et là, c'était pour faire le mal à la terre. La vie ne devait plus exister, mais un quatrième ange est venu, pour crier que ne faites pas du mal à la terre, parce qu'on va devoir poser le saut de la filiation divine à ceux qui vont croire. Là est la mission que les apôtres sont en train de faire aujourd'hui. De marquer le saut de la filiation divine au front de ceux qui ont cru et reçu le Seigneur Jésus-Christ. De sorte qu'au jour du Seigneur, à travers... Le son qui sera marqué sur eux, qu'il soit reconnu comme enfant de Dieu. Cela est donné. est donné gratuitement, mais Simon Pierre voudrait marchander pour en bénéficier ses dons. Et ainsi l'amour vit à nous. Approchons nos contemporains pour leur dire venez recevoir ces dons, ces données gratuitement. Et les dons du Saint-Esprit cités dans Galate vont devoir se développer davantage. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse graver cette parole dans nos cœurs aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Frères et sœurs, en Christ, nous nous réjouissons énormément de l'intervention de notre apôtre. Nous, nous sommes détenteurs du Saint-Esprit. L'Esprit que nous avons reçu n'est pas, pas un esprit de timidité. Nous, nous devons nous mettre debout pour propager la no bonne nouvelle de notre... Jésus-Christ. Certes, que dans les temps, les apôtres étaient persécutés. Ils avaient fui de ville en ville. C Bien qu'ils allaient de ville en ville, mais ils prêchaient la bonne nouvelle. C Nous aussi, on peut dire que dans certaines circonstances, nous sommes aussi persécutés par les conditions de la vie. Et cela nous empêcherait-il d'ouvrir notre bouche pour partager la bonne nouvelle avec nos contemporains Est-ce L'Esprit de Dieu doit nous raviver davantage. bien aimé chers frères et sœurs. Nous devons en être conscients. Et c'est là chaque fois, chaque fois que Dieu nous en donne l'occasion. Qu'il bénisse cet instant. Amen. Bien-aimés Amen. Amen. dans le Seigneur, frères et soeurs. Les mois est venu de nous répentir. Nous devons regretter nos torts. Et ce faisant, nous demandons à la chorale de nous chanter un cantique de repentance.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 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tout le siècle, le règne, la, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Vos étendres, Père céleste. Nous te remercions pour ces pardons royaux. Nous te remercions pour avoir épongé nos péchés. Et tu les as, tu les as noyés dans l'océan de l'oubli. Nous t'en sommes reconnaissants, Père d'amour. Tu n'as posé aucune question de pourquoi avions-nous péché et qui nous avons a incité à le faire. Il nous a démontré ton amour paternel. Immense merci, Père d'amour. Maintenant, accepte nos prières. Exauce-les qui sa monte vers ton trône des grâces. Accorde la paix là où il le faut, bien-aimé bien, bien Père céleste. Accorde la paix dans des familles en conflit et des familles divisées. Accorde la paix dans nos communautés. Accorde l'esprit de discernement à nos jeunes. Qu'ils soient toujours une source de joie pour faire des le pays. Et les, et les autorités, bon Père Céleste, bénis le corps médical. Ils font un travail remarquable, mon Père Céleste, dans ce pays. Et ils l'ont toujours fait, soit avec eux et leurs familles aussi. Et déjà soit tout le temps le côté, bon Père Céleste, pour nous garder. Et nous prions pour le service de Pentecôte. Et cet esprit ravive, ravive encore nos cœurs. Fais que tout réussisse mon Père gloire de ton Saint-Nom Fais plus ou mieux qu'il ne pouvait exprimer en ces paroles Tout ceci en toute humilité au nom de Jésus Amen, Amen. Bien frères et sœurs Les pensées de Dieu sont insondables et son plan est insondable. Son plan est parfois difficile à comprendre. Nous savons qu'il est le maître des temps et des circonstances. En ce qui concerne la Sainte-Sainte, il pourra quand au reste, je vous invite à nous unir dans la prière finale. Père d'amour, Père miséricordieux, nous ne cesserons jamais d'adresser nos mots de remerciement. Dix du fond du cœur, nous te louons et te glorifions. Les glorifions de tous tes bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Tu as permis que nous passions un moment agréable dans ta maison. Nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour les réconforts. Te remercions pour l'exhortation et ta bénédiction. Accorde-nous au-delà de ce que nous pouvons exprimer. Accorde ta bénédiction à tes enfants, même celles que tu gardes en réserve. Bénis nos cœurs, bénis les offrandes de tes enfants. C'est le fruit des sacrifices, mon Père Céleste. Pour l'amour qu'ils ont pour toi et pour ton œuvre. Pour ah, la protection de tes anges. Fais plus et mieux au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus. L'amour de Dieu. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous on zenga yankolo yesu bolingo ya nzambe pepo kangamune muli mo mo santo ezala amen C'était une immense joie d'être en communion avec vous, que Dieu vous bénisse richement et prenez soin de vous et à très bientôt. Nous demandons à la chorale de nous balancer les cantiques de clôture.